Bonjour à tous. Euh, on est avec euh, donc je suis avec Patrick sur le marché de Venel. Patrick qui est donc le responsable à la Bergerie de Berdine euh, du jardin et qui s'occupe aussi euh, des marchés le mardi à Apt. C'est ça. ça ouais. Et euh, le vendredi à Venel, donc euh, je l'accompagne aujourd'hui, on est parti de la bergerie de Berdine euh, vers quelle heure 5h30 on est parti. Ouais, donc ouais. je ne vous raconte pas euh, le réveil euh, matinal. Et, euh, et donc là il est à peu près 8h et on a terminé, terminé de monter le stand. Et donc j'en profite pour poser euh, deux questions phares euh, à Patrick. Donc la première question c'est euh, bah, quels sont les produits qui sont vendus par la bergerie de Berdine, euh, Patrick il ben, y a différents produits, il y, y a les boulangeries, il y a les brioches et le pain, il y a les légumes et il y a le fromage, du lavandin et du miel, sur ce marché-là. Ok, donc, euh, donc comme vous pouvez le voir, euh, pas mal de produits. Et alors Patrick, la question euh, qu'on se pose tous, hein, c'est euh, comment fait-on pour être un bon vendeur sur un marché Le sourire, le sourire, l'accueil, savoir plaisanter et puis ben, pas, pas être coincé du cul. Ah. Ouais. Donc euh, des petites blagues parfois Oh Ça arrive, ouais. Okay. De mémoire, je peux pas vous en raconter, mais dans le courant de la journée, si, si ça se présente, vous vous en rendrez compte. Tu t'en rendras compte, ouais. Aurélie. Okay. Et ben, Je vous dis du coup à bientôt pour une nouvelle interview flash et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, ciao. Aurélie qui fait ses premiers services. Ouais. Est-ce que vous voulez me montrer ce que vous préférez Non Hop là Ouais, vous savez, ils ont été préparés de la même manière, hein, donc... Euh... C'est pour ça que vous laissez faire. Hop là C'est sans commentaire. On la regarde faire. Avec ses petits doigts de fée, ils sont oui. tout rouges, on dirait qu'elle a froid même. <rire> Est-ce qu'il vous fallait autre chose, monsieur Et bien ça fait 4 euros alors.